Bonjour, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je voudrais vous expliquer pourquoi le scalping va vous donner beaucoup plus de liberté. Effectivement, comme vous le savez probablement déjà, le scalping c'est prendre des trades très courts, c'est-à-dire des trades qui vont durer entre 10 secondes et 10 minutes maximum et prendre un grand nombre de trades avec un taux de réussite bien sûr élevé de l'ordre de 90 voire 100% de trades gagnants tous les jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes peu exposé au marché vous tradez très peu de temps si vous le voulez, vous pouvez très bien trader pendant 5-10 minutes et puis arrêter, reprendre une demi-heure après si vous avez autre chose à faire. Donc vous avez beaucoup plus de liberté que si vous tradez en day trading et que vous gardez des positions pendant des heures parce que vous devrez toujours avoir soit l'œil sur vos graphiques, soit éventuellement revenir voir de temps en temps. Euh, comment évolue le marché mais en ayant toujours en tête que vous avez des positions ouvertes qui peuvent parfois se retourner très rapidement et ça vous n'avez pas ce problème en scalping puisque vous allez mettre des stop loss assez proches qui vont vous éviter de faire des grosses pertes. Donc c'est tout l'intérêt donc de la méthode de scalping qui euh, selon euh, la majorité donc euh, des traders qui le pratiquent et qui ont cherché beaucoup de méthodes efficaces comme c'est mon cas, euh, se sont rendus compte que c'est vraiment le scalping qui permet non seulement d'avoir les meilleurs résultats, mais en plus euh, d'avoir euh, beaucoup, beaucoup plus de, de liberté euh, dans leur vie, en traitant quand ils le souhaitent. Vous pouvez très bien euh, trader euh, sur un ordinateur portable, sur un ordinateur fixe, sur une tablette, même euh, sur un smartphone, vous pouvez très bien être en déplacement quelque part et vous pouvez trader pendant 5-10 minutes euh, en attendant quelque chose euh, ou quelqu'un. Donc c'est formidable comme technique, le tout est de bien la maîtriser bien sûr et pour cela si vous cherchez une méthode de, de scalping efficace, vous avez un lien ici en haut de cette vidéo qui vous permettra donc d'apprendre rapidement une méthode de scalping vraiment très efficace. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche ici dessous afin de recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt